Basho est un, un poète japonais qui était professeur maître de haikai. Euh, c'est un genre poétique qui faisait fureur à l'époque. Et il a, cons, il a considérablement euh, contribué à, rend, à faire de ce haikai un genre euh, poétique et littéraire majeur. Ça, c'est quelque chose de très important à, à souligner. Et le haikai, c'est de la poésie euh, en chaîne. Donc, euh, euh, collective, on commence par un tercé, ce qu'on va appeler plus tard un haïku. On commence donc par ce tercé, on y enchaîne un distique, un autre poète, puis un autre poète enchaîne à nouveau un nouveau tercé, puis un autre un distique, etc. Trois, quatre poètes peuvent se réunir ainsi pour faire une chaîne. Euh, ce genre euh, a commencé au XVIe siècle et en fait en réaction contre la poésie aristocratique, euh, la lyrique aristocratique. Et donc, c'est un genre qui euh, insiste plutôt sur le, le quotidien la vie réelle, la vie de tous les jours, et même parfois sous un jour un peu scabreux, un peu volontairement grotesque. Bachot reprend ce genre, mais il rien... tout en conservant le réalisme, il y réintroduit la lyrique aristocratique, et même chinoise. D'ailleurs, le nom de Bachot est un nom chinois, il faudra que je le commente. Et euh, il reçoit aussi l'écho, si vous voulez, des, des, des épopées du Moyen-Âge. Et il y en a des dans, ces, dans au moins dans le Carnet de la Haute, à plusieurs reprises, il y a des, ces échos des, des épopées s'entendent. Voilà, alors, euh, il enseigne, il est, il est du centre du Japon, lui, hein, mais à l'âge de 28 ans, il s'établit à Edo, actuel euh, Tokyo, parce que c'est une ville en pleine effervescence. C'est la, la nouvelle capitale des shoguns qui viennent de prendre le pouvoir au début du XVIIe. J'aurais dû dire d'abord que c'était un homme de la deuxième moitié du XVIIe, Basho. Il prend le pouvoir, donc, le, les shoguns ont pris le pouvoir début du XVIIe, ils ont établi leur capitale... Euh, sur les marais ils ont fait sortir une ville, littéralement, sur les, les marais euh, au nord du Japon, euh, c'est Edo, euh, et euh, c'est ce qui dev va devenir ensuite euh, Tokyo. Et euh, c'est une ville en pleine effervescence, sur le plan culturel aussi, c'est pour ça qu'il s'y installe, et il y fonde son école, l'école de Bacho, on appelle en japonais Shōmon, c'est-à-dire l'école du bananier, puisque Bacho veut dire bananier. Je voudrais un peu examiner ce, ce surnom de Bachot, ce nom de, je dirais pas de plume, mais de pinceau. Euh, c'est un nom déjà d'origine chinoise, Bachot. Et euh, pour les chinois, les poètes chinois, le bananier, c'est un végétal élégant, beau à voir, gracieux en été, qui abrite, qui apporte sa fraîcheur. Et en plus, qui nous charme lorsque la, la pluie d'été crépite sur ses feuilles. Mais alors, le bananier a un, un, une deuxième, euh, disons, connote autre chose aussi pour Bachot. À côté de l'élégance et du raffinement de la poésie chinoise, il connote aussi le détachement. Parce qu'en hiver, dès l'automne, le vent lacère les feuilles du bananier. Et le bananier est dû à un état assez lamentable en hiver. Et donc, c'est une leçon de détachement, de renoncement à l'ego. Et à ce moment-là, il devient presque une sorte de, de maître de, de, oui, de, de, de, de sagesse bouddhique. Donc, en prenant ce nom, Bachot indique tout de suite l'orientation profonde qu'il veut donner à sa poésie, à la fois euh, de l'élégance, mais également, le plus loin possible, euh, essayer de se détacher des apparences. Essayer de se détacher des apparences, il euh, y a une méditation bouddhique qui accompagne l'œuvre de bacho en permanence. Et d'ailleurs, même, la, la pratique poétique, c'est d'essayer de voir les choses au-delà de, de leur apparence. Essayer d'aller voir dans leur, euh, dans leur incité, dans leur chigno pour l'employer, là encore un mot euh, du vocabulaire euh, bouddhiste japonais. Alors, les dix dernières années de sa vie, il consacre au voyage. Euh, pourquoi le voyage Eh bien, euh, pour diverses raisons. La première, c'est qu'ils sont... Son village natal se trouve loin des dos, donc il va voir les siens. Il va, par exemple, se recueillir sur la, les cheveux de sa mère, dans euh, Méso Blanc sur la Lande, euh, dans le Carnet de la Haute, on le voit aller se recueillir, là encore, dans la maison d'enfance pour euh, la fin de l'année, et ensuite, devant la tombe de ses parents, euh, au monastère du Mont Koya, dans la montagne. Donc c'est une des raisons. Euh, L'autre raison, eh c'est que le poète japonais, il y a une il y a une très ancienne tradition de poètes japonais qui sont en même temps des voyageurs. Notamment un poète qui s'appelle Saigyo, un poète médiéval, médiéval, qui est un grand modèle pour, sa, pour Bacho, qui a en, en fait voulu être le Saigyo de son époque. Donc, euh, Saigyo était un moine, qui, euh, poète en même temps, qui s'est déplacé à travers tout le Japon principal, euh, l'île principale du Honshu. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il voyage. Et puis, en voyageant, il fait une expérience de détachement, parce que voyager, c'est se livrer un peu aux aléas de la route et à l'inconnu, surtout à ces époques. Et enfin, quatrième raison, en voyageant, il rencontre des, des groupes d'amateurs de poésie en province, un peu partout, et il peut répandre les principes de son école poétique. Effectivement, traduire bachaud demande une sorte d'engagement de, presque, enfin, de, de réclusion monacale, il faut un peu aussi apprendre à se, se, se séparer un peu des, des, des aspects quotidiens de la vie pour se plonger dans le texte et beaucoup utiliser les dictionnaires. C'est une langue du XVIIe siècle euh, qui est truffée d'allusions et de même de petites citations à des poèmes du, du, du, du passé, euh, du Xe, XIe siècle, XIIe, ou à des poèmes chinois. Donc, il faut retrouver tout cela. Donc, et donc déjà, la langue de Bacho n'est pas facile à traduire. Et puis ensuite, il y a toutes ces annotations. Parce que effectivement Bacho s'adresse à des euh, japonais cultivés de son époque. Et donc, il travaille beaucoup par l'allusion ou la citation cachée. Mais évidemment, un, un, un Français de bonne volonté ne peut pas connaître tout, toutes les, ne peut pas comprendre tout ce qui est derrière les allusions. Donc souvent, ce que j'ai observé en parlant avec des gens qui aiment Bacho, parce que, c'est un auteur qui c'est aussi cette particularité. Cet auteur spécifiquement japonais est le seul poète japonais qui ait acquis une notoriété internationale. C'est quand même assez extraordinaire. Mais je me suis aperçu que souvent les gens ont une lecture un peu immédiate. Euh, ils ne voient pas trop ce qu'il y a derrière. Et même parfois ils ne voient pas du tout. Ils ne peuvent pas d'ailleurs, ce n'est pas possible. Euh, ça tient au fait que la poésie de Bachot, c'est une poésie qui n'est pas discursive, d'une part, et euh, si elle peut être parfois symbolique, c'est jamais un symbolisme immédiat. C'est toujours très concret, donc on le prend concrètement. Mais parfois on ne s'aperçoit pas que derrière cette situation concrète, il y a toute autre chose qui est en jeu, qui est à quoi il est fait allusion et qui résonne. Donc mon travail, ben, c'est justement de montrer tout cela. Donc de montrer les textes qui sont derrière, de montrer les situations qui sont derrière, de montrer les, les, les allusions qui sont faites à tel événement historique ou euh, l'allusion à telle croyance ou à tel fait religieux. Voilà, c'est un, un gros travail. Et il faut faire ça d'une manière qui reste quand même agréable pour les, les lecteurs. Je ne m'adresse pas uniquement à des spécialistes, je m'adresse à, à tous les amateurs de poésie. Donc euh, il faut que ça, soit, que ça les nourrisse, que ça leur permette en quelque sorte de, euh, de, de permettre au, au texte de devenir une véritable caisse de résonance. Mais euh, il faut que ça soit quand même quelque chose d'accessible et d'agréable à lire en soi, que ces notes. Donc ça, le travail d'élaboration des notes est, est beaucoup plus long que le travail de traduction. Arrivé sur la plage, dans le carnet de la haute, arrivé sur la plage de Suma, Bachot compose le haïku suivant. Hein, le temple de Souma. « J'y entends la flûte où il ne souffle plus, pénombre du sous-bois. »« Suma de la ya, fukanu koshita yami. » Comment peut-on entendre une flûte où l'on ne souffle pas Il faut une longue note justement pour expliquer que le poète entend une flûte maintenant muette. Donc, cela m'a conduit à me tourner vers euh, une épopée célèbre, très célèbre, du XIIe euh, siècle, le dit des Heike. Et on a un épisode où on est raconté qu'il y avait un jeune guerrier, euh, lors du siège du camp des Taira par les Minamoto, c'est une, une, une bataille très célèbre hein, dans l'histoire médiévale japonaise, un des jeunes guerriers du camp des Taira tous les soirs, jouait de la flûte, de la flûte de traversière dans le camp retranché. Et ça charmait... Euh, tout, tout, tout le camp, y compris les ennemis, qui venaient écouter le virtuose de la flûte. Mais ensuite, la bataille se déclare, et il euh, y a un affrontement. Dans l'affrontement, bah, M. Guerrier va se battre contre un guerrier du camp opposé, un vétéran qui, à, qui, qui le terrasse assez rapidement. Et qui le décapite, comme il, la règle le voulait. Hein. Et euh, ensuite, euh, il s'aperçoit qu'il trouve la, la, la flûte, et il comprend que c'était lui le flûtiste. Et donc, le lendemain, cette flûte, il la dépose au temple de Souma, Et c'est à cet épisode que Bachot fait allusion. Donc voilà, il a fallu que j'explique tout cela de manière beaucoup plus longue, hein, dans, mon, dans, ma, dans ma note, pour que, les, eh bien, pour que les, les lecteurs français puissent comprendre le haïku, puis le laisser résonner. Et vous voyez, ça m'amène à ceci. La poésie de Bachot, ce qui la caractérise, c'est d'établir une résonance euh, entre les siècles, entre les siècles les textes, résonance avec le paysage devant lequel il se trouve, en l'occurrence ici la plage de Suma, et le moment où il, où il est, lui. Vous voyez Ça, c'est vraiment l'effet très fort de l'ensemble de l'écriture de, de, de Bacho, que ce soit ses poèmes en chaîne, les haïkai, que ce soit les haïkus, c'est-à-dire ses petits maillons du poème en chaîne, ou que ce soit ses journaux de voyage.